What's up, gens d'internet? J'espère que vous allez tous magnifiquement ma bien. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, amis. On est sur le SkyBlock d'IPixel un pour une nouvelle technique. Comment faire plein d'argent? Et là, vous êtes en train de vous dire, Hey, con, tu en as déjà fait plein. Mais oui, mais les amis, l'économie, les nouveautés sortent tous les jours. Donc, après des heures et des heures de recherche intensive, de calcul mathématique, j'ai enfin réussi à trouver une technique. Complètement cheaté pour faire de l'argent en étant complètement AFK. Et oui les amis. Donc on va aller sur mon île vite fait. Vous allez voir que cette technique est plutôt intéressante. Bon, avant qu'on commence les amis, ça vous prend quelques autres choses euh, intéressantes. Donc ça vous prend le scavenger talisman. Donc euh, ce scavenger talisman, je crois qu'il est achetable au shop. Si je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est achetable au shop. Euh, donc vous avez besoin de ce talisman-là. Vous avez besoin de la raider axe qui est disponible dans la... Euh, collection, non, pas dans la collection, mais dans la quête du viking, je crois. Lorsque on va au parc, il y a la quête du viking. Si vous savez pas comment la faire, je mettrai un lien dans euh, top commentaire pour faire la quête du viking. Lorsque vous la débloquez, vous débloquez un shop et qui vend précisément cette euh, truc là. Ensuite, ça vous prend une armure de blaze. Ou une armure unstable de dragon. Donc moi, personnellement, j'ai choisi l'armure unstable de dragon parce qu'elle coûte un peu moins cher que la blaze si on veut l'acheter. Par exemple, si vous voulez la farmer, l'armure de blaze est un peu mieux et euh, vous tuez les mobs un peu plus rapidement. Donc, comment fonctionne cette euh, magnifique euh, farm, si on peut dire ça ainsi? Je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, comme vous pouvez voir ici, les amis, j'ai créé un petit truc qui, ça, qui est vraiment dégueulasse complètement. Donc, pour euh, notre farm, on va avoir besoin de minions à euh, tarantula. Donc, pour l'instant, j'ai 3 millions niveau 1 et 1 million niveau 4. Et je, fais en, je produis en moyenne 55 000 par heure. Et là, vous allez me dire, « Ouais, Michael, c'est nul. Si on fait sur 24 heures, ça fait à peine un million quelques... » Oui, vous avez raison, les amis. Vous savez pourquoi vous avez raison Parce que cette technique-là, elle est bonne si vous, on l'utilise en grande quantité. Malheureusement, je n'ai plus de fil d'araignée parce que j'ai crafté un euh, spider artifact. Et je l'ai vendu à, 15, à 10 millions, je crois que je l'ai vendu. Donc, euh, ouais, euh, en gros, un Spell Artifact, c'est un talisman on peut débloquer dans les récits euh, Slayer Quest. Donc, euh, c'est celui-ci. Et ça vous prend des fils d'araignée comme vous voyez, comme ça. Et pour faire un tarantule à minion, ça vous prend euh, 80 euh, fils d'araignée tarantule pour faire un minion. Donc, pour l'instant, je vais continuer à farmer. Comme là, j'ai rajouté un revenant pour tester, mais malheureusement, le revenant, il ne fonctionne pas. Donc, je vais vous expliquer le concept et comment ça fonctionne. Donc, déjà... Vous devez créer un, un genre de boîte ou peu importe, il y a plusieurs façons de le faire, les amis. Euh, si vous voulez une façon un petit peu moins, ben, un petit peu moins, je dirais plus compact, euh, je vais mettre en description un lien d'une vidéo que j'ai vue où la personne le fait aussi. Euh, C'est pas exactement comme moi, les amis, mais au moins vous pouvez pouvoir faire un truc plus compact. Moi, j'ai fait un gros truc parce que j'avais envie de faire un gros truc. Donc déjà, j'ai mis de la, de la des trucs comme ça, de la glace sur le compactée sur les murs pour pas que les araignées montent. Et j'ai ensuite mis des hoopers pour récupérer les loot des araignées pour encore faire plus de profit. Donc, pour l'instant les amis, avant que j'enlève le 4ème million, je faisais 55 000 euh, coins par heure. Donc, tout ce que je fais les amis, c'est que je reste à FK, je mets ma hache dans ma main et je tourne en haut. Et les, les, les éclairs de mon euh, stuff, euh, unstable, vont tuer et me faire de l'argent. Vous allez voir, on va le tuer bientôt, là, les éclairs vont apparaître et il y a plein d'araignées qui vont mourir. Comme vous voyez, on a gagné quelques coins. En faisant ça, les amis, on peut se faire un montant hallucinant de monnaie. Et quand je parle hallucinant, c'est pourquoi? Parce que moi, je fais seulement 55 000 par heure avec 3 millions. Donc, si on met 6 millions... Ça fait 100 000$ par heure. Si on met 12 millions, ça fait 200 000$ par heure. Si on met 3 autres millions, ça, ça fait 250 000$. Et si on met encore 3 autres millions, ça fait 300 000$. Donc plus que vous avez de millions à Tarantule, plus que vous faites d'argent. Ce qui est normal parce que ça va en spawn plus et avoir plus de, de dégâts, plus de, de, de kills et plus d'argent. C'est là que ça devient cheaté, les amis. Si nous avons un total de 20 millions, donc euh, si on fait un total de 20 millions, je suis sur Internet, du je vais faire un petit calcul mathématique. Donc, si nous avons euh, 20 millions, donc on divise par 20, par 3, ça nous fait un total de, euh, ok, donc, parfait. Donc, on fait 50 000 fois euh, 24, ok. Moi, personnellement, en ce moment, ça me donne 1 320 000 par heure. Euh, par heure, par jour, par, pour 24 heures. Donc, si nous avions, un, je sais pas, disons, euh, faisons un calcul vite fait, mais si on avait euh, pour 300 000, 300 000 de trucs, donc on va faire pour euh, 300 000, c'est quoi ça? C'est pour, euh, si on avait euh, 6, 12, si on avait 12 millions, donc ouais, 12 millions, ça, fait, ça ferait 300 000, parce que 3, ça fait 50 000, plus 3, ça fait 100 000, ça fait 6, plus 12, 200 000, euh, plus un autre 3. Donc, si on aurait 12, 13, 14, 15 millions, OK? Donc, 15 millions à 300 000 pour 24 heures, les amis, ça nous fait un total de 7 200 000 de monnaie, juste en étant AFK comme ça, juste en tournant en rond, donc plus en plus qu'on a de On peut encore en rajouter plus que 15, les amis. On peut en mettre encore plus et ça va monter, ainsi de suite. Bon, moi, les, les, les calculs sont un petit peu factureux parce que j'en ai un niveau 4. Mais je sais que s'ils sont tous niveau 1, c'est à peu près 50 000. Hein. C'est pas 55 000, c'est 50 000 par heure. Donc, mais ça, c'est sans compter, les amis, les fils que nous récoltons. Donc, on récolte des fils, les amis. Et un stack de fils enchantés, je sais pas comment il est fait pour sortir. Un stack de fils enchantés, les amis, ça vaut 100 000 Et un, un stack d'œil enchanté aussi, ça vaut 100 000 pour un... Euh, « Stack de enchanté », donc c'est énorme les amis, ça fait 200 000 euh, de plus, donc par exemple 7 400 000 pour 24 heures d'AFK. si vous avez 15 millions, ce qui est juste insane les amis, je crois qu'il y a une technique si vous avez 20 millions, je crois que c'est 20 millions que j'ai vu, euh, vous pouvez faire 8.2 millions par jour donc vous vous rendez compte les amis, c'est méga cheaté et ça risque d'être patch très rapidement. Donc je vous en parle aujourd'hui, mais si c'est patch, je mettrai dans le titre de la vidéo quand c'est patch. Mais pour l'instant c'est pas patch, donc profitez-en les amis pour en faire masse de thunes. Je sais que c'est un peu dur à avoir parce que ça vous prend au moins l'armure de dragon unstable ou la blaze armure. Ça vous prend aussi des talentules mignon, donc c'est un peu chiant à avoir. Donc c'est vraiment une méthode de riche pour encore être plus riche. J'ai envie de vous dire. Moi personnellement comme vous voyez, j'ai 624 000 sur moi et j'ai vidé juste avant dans la banque. Donc, on peut voir dans la banque j'ai vidé. Donc j'ai déposé 400 000 juste avant et j'avais retiré 300 000 pour acheter des fils justement donc j'ai fait un total de 700 000 à peu près en 10 peut-être un peu moins de 10 heures d'AFK je dirais que j'ai fait peut-être moi euh, bon, je sais pas exactement combien de temps j'ai AFK je vais pas vous mentir vu que j'ai été déco et tout mais j'ai fait quand même presque 1 million en, euh, en à peine euh, genre je dirais 20 heures d'AFK au total ça fait quand même 4 jours que je n'ai pas fermé mon PC, donc vous allez pouvoir voir, j'ai fait plein de tests, au début ça marchait pas tellement et tout, je vais vous prendre un screen en ce moment pour vous montrer, mais ça fait 4 jours que j'ai pas fermé mon PC, donc j'allais dormir, je sortais quoi de chez moi et je laissais le PC allumé qui tournait en rond ici dans le truc et je revenais, j'avais des millions sur moi et c'était vraiment euh, sympatoche, sauf que euh, j'ai remarqué que j'avais mal fait et tout, enfin voilà. Ça a été un peu compliqué, mais maintenant, je vous montre exactement comment ça fonctionne. Donc, ça fonctionne pas avec les revenants mignons, comme vous voyez. j'arrive pas à les tuer. De toute façon, ils sont seulement niveau 40. Donc, à la place de nous donner 450 coins comme les araignées, vu que les araignées sont au niveau 45... Et lorsqu'on les tue avec scavenger, parce que je rappelle, ça vous prend quand même scavenger, looting 3 et téléquidés 6 sur euh, votre hache pour au moins faire des dégâts. Vous pouvez rajouter des enchants bien sûr, mais ça vous prend au moins scavenger et euh, looting pour avoir le plus de fils possible et de toile d'araignée et tout lorsque vous les tuez. Mais aussi scavenger parce que lorsque vous tuez un mob, bah, ça vous donne euh, 0.1, presque 1 coin par niveau. Donc c'est pour ça que ça vous donne 450 coins quasiment lorsque vous tuez un araignée niveau 45 et euh, pour le coup, c'est ça qui rapporte énormément de monnaie. Sur ce les amis, je pense que je vous ai expliqué la technique, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez toujours faire « slash visit icons » pour venir voir comment je l'ai fait. Vous prenez le deuxième téléporteur à côté de la salle des coffres, donc vous voyez, il y a le storage ici. Vous prenez le truc de monstre et vous arrivez, vous pouvez voir comment je l'ai fait exactement, etc. Je vais sûrement rajouter des millions au fur et à mesure, comme je vous ai expliqué. Je vais essayer d'en profiter moi aussi le plus possible, vu qu'on est bientôt à 100 millions. De toute façon, on est à 94 millions, donc c'est sûr qu'on va essayer de farmer pour essayer d'avoir les 100 millions. Donc euh, voilà sur ce, je vous aime les amis, c'est Tychoans et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je voulais juste remercier Xerox pour les deux dernières miniatures vu que mon ami Farto a arrêté de me faire des miniatures. Donc j'ai trouvé une nouvelle personne et euh, je voulais juste la remercier vu que les miniatures, ils sont vraiment stylés. Sur ce, je vous aime les amis, je vous dis à bientôt, c'est Tychoans. Ciao ciao